bonjour à tous donc euh, nous allons prier un rosaire à trois mystères à l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du parvis et donc nous commençons par les mystères joyeux et donc ce sont des le, le, le... Les chapelets seront médités euh, d'après le récit évangélique. Au nom du Père et du Fils, et des inspire ainsi soit-il. Seigneur, nous nous mettons, nous, nous immergeons dans ta divine volonté. Donc, multiplie les grâces de ce rosaire à l'infini pour toutes les âmes passées, présentes et futures, qu'elles soient au purgatoire, qu'elles soient euh, encore sur cette, en pèlerinage, encore sur cette terre.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 Euh, donc, euh, premier mystère joyeux, l'Annonciation, donc demandons une grande humilité, euh, car nous, nos deux jambes en tant que chrétiens sur notre pèlerinage spirituel, c'est euh, l'humilité et la charité. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien.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 Préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre très sainte miséricorde, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Saint-Michel Archange, de ta lumière, éclaire-nous. Saint-Michel Archange, de, de tes ailes, protège-nous. Saint-Michel raconte de, de ton épée, défends-nous de, de tout mal. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Demandons une plus grande charité.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 et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit il. Saint Michel Archange de ta lumière, éclaire nous, Saint Michel Archange de tes ailes protège nous, Saint Michel Archange de ton épée, défends nous de tout mal et de tout péché. Troisième mystère joyeux la naissance de Jésus à Bethléem, le fruit du mystère, donc il y en a, il y en a plusieurs, hein, comme dans chaque, à chaque mystère, il y a le détachement des richesses, il y a le, la, la contemplation, l'adoration, mais il y a aussi la paix.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 saint michel archange, de tes ailes, protège-nous. michel archange, protège de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché, ainsi soit-il. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple. Demandons une plus grande obéissance et une, et une grande pureté. Heureux euh, ceux qui sont purs, car ils verront Dieu. Et euh, voilà, nous demandons tout spécialement que les dirigeants euh, mondiaux euh, soient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 Saint Michel Archange de ta lumière, éclaire-nous. Saint Michel Archange de tes ailes, protège-nous. Saint Michel Archange de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché. Ainsi soit-il. Cinquième mystère joyeux, Jésus est retrouvé au Temple, fruit du mystère, voir Dieu en toutes choses et voir aussi que tout est grâce, absolument tout est grâce, tout, est, tout peut être source de grâce. Et euh, donne-nous la sagesse aussi, donne la sagesse aux dirigeants du monde.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 Saint-Michel, Lacan, de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché, ainsi soit-il. Donc voilà, merci à Lucille d'avoir suivi jusqu'au bout. Euh, moi, je, je reviens tout de suite pour les mystères douloureux, toujours sur le même thème, euh, des méditations euh, d'après euh, les évangiles. A tout de suite.